Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons évoquer l'invocation d'autres applications depuis une application iOS. Alors vous imaginez bien que c'est un mécanisme extrêmement utile et en particulier, euh, c'est à mon avis une des grandes richesses d'Android. C'est euh, une notion de découpage applicatif, ça s'appelle des fragments, qui est extrêmement différent de ce qu'on a dans euh, iOS et qui du coup permet d'assembler, de réassembler, enfin euh, en théorie, parce qu'évidemment dans la pratique, il faut quand même que les choses soient un petit peu prévues. pour. Donc en iOS, depuis votre application, vous pouvez invoquer une autre application. Mais comme toujours avec Apple, il y a de fortes contraintes. En fait, la contrainte principale, c'est que euh, si j'ai bien compris, seules certaines applications sont accessibles. En particulier, eh bien, on va passer par un mécanisme allez voir d'URL et par conséquent, on est limité bah, au web, c'est Safari. Mais ça, vous le sentez euh, déjà. Hein, vous, on verra, c'est la même technique, mais vous invoquez une URL et paf, ça va lancer l'application correspondante. Les appels téléphoniques ou avec FaceTime, qui est le système qui permet de faire de l'audio de la visioconférence, mais à condition d'avoir deux iOS ou enfin, deux appareils iOS ou macOS à chaque extrémité. Euh, message, message c'est l'application qui gère entre autres les SMS, mais aussi des messages qui vont de point à point entre appareils iOS ou macOS. Vous avez le mail et puis vous avez euh, la possibilité de référencer euh, des éléments dans iTunes, euh, des vidéos euh, YouTube via Safari. Euh, c'est bizarre mais c'est une variante euh, de l'URL euh, mais dédiée pour gérer les vidéos YouTube et puis également euh, la possibilité d'appeler l'application Map pour tout ce qui est euh, carte. Je vais vous présenter les choses à travers des exemples parce que c'est plus facile. Il n'y a pas énormément de concepts derrière et en fait, on va se focaliser sur ces trois exemples là. Celui là, je le considère comme étant assez trivial. Les autres sont un peu plus compliqués. Mais en fait, une fois que vous avez compris le principe, vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Il y a simplement la forme de l'URL et la quantité d'informations à mettre qui change et la construction des exemples du coup est un petit peu plus compliquée. Mais c'est extrêmement facile de le déduire des exemples que je vais vous donner. Ce qui est important, c'est que euh, du coup tout repose sur un mécanisme d'ouverture d'URL et en fait euh, là il y a un avant et un après, il y a un jusqu'à iOS 9 où on avait en fait une méthode openURL où on passait effectivement une URL en paramètres et comme ben, l'URL a une forme particulière eh bien on s'en sort et puis en Swift on avait une fonction openURL les deux rendant un booléen permettant de tester si euh, bah, l'ouverture euh, a pu avoir lieu ou pas. Les choses ont légèrement changé dans iOS 10 et probablement euh, dans le futur puisque le URL euh, a changé et qu'en plus il y a euh, en fait avec le format qu'on avait avant une fonction qui s'appelle CanOpenURL qui permet de tester, qui elle rend un booléen tandis que ces fonctions elles, ne rendent plus de booléen qui permet de tester si cette URL peut être ouverte par ce terminal. Donc ici, qu'est-ce que vous envoyez Et eh bien en fait, vous envoyez euh, l'URL, un dictionnaire qui va contenir des options, qui peuvent être des options qui vont particulariser euh, le mode d'ouverture. Euh, dans les exemples que je donne, le dictionnaire sera vide. Et puis, vous avez euh, une référence vers euh, une fonction. Alors, en fait, une procédure, puisque c'est une fonction euh, qui euh, ne rend rien, mais euh, qui prend un booléen qui vous indique euh, si euh, les choses ont pu se faire et qui est exécuté lorsque euh, le lancement a lieu. Alors c'est juste avant qu'il soit effectué puisque vous allez changer d'application donc votre application va passer en arrière-plan et celle que vous avez invoquée va démarrer. Intéressons-nous à quelques-uns des formats d'URL, ceux euh, qui concernent les exemples que je vais détailler. Donc pour le téléphone on s'appuie sur des RFC qui sont assez anciennes mais quelques restrictions ont été rajoutées pour garantir la sécurité. En particulier des caractères spéciaux qui sont interdits, typiquement le dièse ce qui, peut, euh, per enfin, ce qui permet justement euh, d'éviter euh, forcément de taper des numéros spéciaux, éventuellement de rentrer dans des endroits euh, où euh, on peut avoir euh, des surcoûts importants. L'idée c'est que euh, de toute façon comme bouchon d'application on s'en rend compte mais il se peut que même l'établissement de la connexion vous amène une surcharge donc il y, a, il y a des contraintes. Pour ça vous allez voir le Fantastic Manual. Donc voici la tête d'une URL pour un téléphone et la variante pour FaceTime que ce soit un appel vidéo ou audio il y a une variante je crois que c'est FaceTime audio enfin encore une fois tout ça c'est dans le Fantastic Manual. Pour les SMS, vous utilisez l'application message et vous avez du coup une URL un peu spéciale et vous donnez en fait le numéro de votre SMS. Et ça ouvre l'application de SMS. Je n'ai pas l'impression qu'on peut pré-rédiger le SMS, toujours dans l'idée de la philosophie que l'usager doit faire quelque chose. Et en particulier pour éviter que l'application lance un SMS euh, à votre corps défendant. Et puis pour le mail, eh bien vous avez... Euh, classique que vous connaissez qui est l'url mailto qui euh, bah, vous permet de lancer l'application mail. On va voir des exemples euh, de manière euh, propre. Et puis vous avez d'autres formes d'url que vous trouverez dans le fantastic manual pour les autres formes d'applications que vous pouvez ouvrir. Euh, je ne vous détaille bien évidemment pas les URL de type web que vous connaissez déjà tous par cœur j'imagine. Démonstration du petit exemple que j'ai bêtement appelé, téléphoner mais qui, comme vous vous en doutez, fait un peu plus de choses. Donc là, je lance l'application et j'ai trois boutons. Le premier me permet de lancer un appel. Bon, évidemment, je fais ça sur un appareil qui n'est pas équipé d'une carte SIM. Le deuxième me permet de lancer un courrier électronique euh, mais euh, là aussi euh, sur ce téléphone j'ai pas configuré le mail donc euh, j'arrive sur l'application mail et il demande de configurer le mail vous voyez que je peux revenir à l'application en cliquant sur le petit pop-up en bas hein, puisque c'est une application qui a appelé notre application et de la même manière je peux envoyer un sms et il me lance ici euh, l'application et je n'ai plus qu'à euh, rédiger mon sms et puis toujours je peux revenir à l'application euh, en cliquant sur euh, l'espèce de, de, de, de flèche de retour. Voilà. Regardons le code source de l'exemple que je viens de vous présenter. Donc là euh, j'ai fait un peu cracra. Euh, pour que l'exemple soit plus petit. J'ai tout mis dans le UI View Controller au oh diable le MVC mais sur des exemples simples j'estime que ça ne prête pas véritablement à confusion et puis ça me permet de gagner du temps aussi. Donc vous avez ici trois boutons. Et un label, donc euh, ils sont créés, c'est assez classique. Euh, vous avez ici le view ViewDidLoad, donc dans le view did load alors je fais les, les, les frames dans le view ViewDidLoad, là aussi, euh, je simplifie, je remplis pas de méthodes supplémentaires pour pouvoir repositionner. Euh, mais bon, en gros, je positionne le titre des boutons, téléphone, courrier SMS, et je leur associe euh, trois procédures qui sont différentes, euh, qui sont téléphoner, mail et SMS. Et puis, je fais les de ce bio bon, jusque-là, il n'y a vraiment rien de sorcier. Vous connaissez tout ça par cœur. Regardons donc maintenant les méthodes qui sont en fait associées aux différents boutons. Donc ici je vous ai mis l'ancienne manière de faire, quelles que soient les URL d'ailleurs, mais appliquées ici au téléphone. J'ai vérifié, ça fonctionne toujours sur iOS 10. Donc vous avez intérêt à utiliser cette ancienne manière de faire si vous voulez une application qui soit rétro-compatible avec iOS 9. Soit vous le faites purement et simplement comme ça et ça marche encore dans iOS 10. Soit vous avez un test de la version de l'OS et si c'est 9 ou moins ben vous le faites de l'ancienne manière sinon vous le faites de la nouvelle manière. La nouvelle manière ben vous avez ici les paramètres en plus avec le completion handler et le dictionnaire dans lequel a priori pour ces appels là j'ai besoin de passer rien du tout. Euh, par contre peut-être que si je veux des fonctions supplémentaires et eh bien j'aurai besoin de passer des éléments dans mon dictionnaire. Euh, ici c'est la même chose avec le mail vous voyez que seul l'URL change. Et puis pour les SMS il n'y a pas véritablement de changement sauf que là j'ai fait varier les plaisirs et vous voyez qu'ici eh j'ai testé le Canopen URL. Voilà. et euh, en particulier euh, eh bien, si par hasard pour x ou Y il ne peut pas euh, ouvrir l'URL et eh bien si j'ai bien compris il vous rend euh, quelque chose et du coup bah, on pourrait ici avoir un else euh, pour traiter ce cas de figure, ce que je ne fais pas ici. J'ai juste comme objectif de vous montrer et eh bien tout simplement la tête que ça peut avoir dans un programme. Que dire en guise de conclusion Et eh bien c'est extrêmement pratique mais encore une fois c'est plus limité euh, beaucoup plus limité que ce qu'on peut faire, semble-t-il, avec Android. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'Android, mais je discute bien évidemment beaucoup avec euh, mon collègue qui fait euh, le cours Android, puisqu'on travaille ensemble. Euh, et effectivement, euh, c'est un des points sur lequel je pense, euh, Android amène beaucoup plus de flexibilité que iOS. Je vous remercie de votre attention. A bientôt